Eh bien, ce que je vous propose, c'est que l'on recommence. Nous allons donc ce matin, on a vu large par rapport aux conduites addictives et on a eu des, euh, des enseignements, notamment par des témoignages qui effectivement nous ont éclairés. Là, c'est Dominique Huvier qui va commencer à, cet après-midi en nous parlant de se doper au travail. Ça veut dire que, effectivement, ce lien de, euh, du surengagement, du surinvestissement au travail peut, effectivement, euh, parfois, euh, nous inciter à prendre des substances euh, psychoactives. Et puis, derrière, on aura le docteur ERAI, euh, qui interviendra et qui nous donnera des données quantitatives, qui fait partie euh, de la cohorte Constance. Et puis ensuite, on aura une table ronde qui permettra effectivement de voir effectivement, par rapport à ces situations d'addiction, comment du coup, quand on est éloigné du travail, comment du coup on peut, euh, quand on est euh, en perte d'emploi par rapport au maintien d'emploi, quel effet ça peut avoir. Et puis on finira euh, sur la question du patient expert. Dominique, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous, euh, bravo pour euh, votre ponctualité. Je, je voudrais remercier les, les organisateurs euh, de cette journée, c'est une belle occasion pour moi de, de revenir euh, à Orléans. Euh, J'avais été invité précédemment euh, par Eric à, à vous présenter un travail de recherche sur... Euh, Maladie chronique et travail. Et donc me revoilà avec euh, un autre sujet, mais qui me semble-t-il euh, a des liens extrêmement étroits euh, avec le premier que je viens d'évoquer. Alors, euh, je, je vais... Euh, sans doute aller vite sur, euh, sur certaines diapos parce que... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Je m'appelle Dominique Lugier. Euh, je, suis, je travaille au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, et plus particulièrement au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement. Et donc je conduis depuis plusieurs années des travaux de recherche euh, sur cette problématique très, très large euh, de la santé, santé et travail. Euh, et pas nécessairement d'ailleurs santé au travail. Euh, je, je pense qu'il faut faire la distinction. Euh, je vais aller vite sur certaines diapos parce qu'en en fait, il y a une bonne partie de la matinée euh, où, où déjà énormément de choses ont été euh, présentées euh, et de manière tout à fait intéressante. Euh, je trouve aussi que dans ce genre d'initiative, la diversité des points de vue et le, la mise en dialogue des points de vue euh, est une ressource fondamentale pour partir non pas de la prescription euh, institutionnelle ou, ou, ou la prescription euh, des prescripteurs dans dans, euh, dans la sphère euh, de l'entreprise ou de l'administration, mais de partir aussi des situations concrètes de travail et, et on en a pu en avoir un, un écho. Ce sont toujours des situations qui sont, me semble-t-il. Hein, comme on l'a vu, traversé par des conflits d'objectifs, euh, ce qui n'est pas très étonnant, quand on fait de l'analyse de l'activité, en général, on trouve toujours des conflits d'objectifs, et donc la nécessité de, un, les penser, euh, deux, les réguler, euh, trois, arbitrer, euh, et, euh, bien sûr, faire, euh, avoir une perspective réflexive sur euh, la pertinence des arbitrages qui ont été faits. Euh, autrement dit, faire du retour d'expérience. Alors, euh, « Se doper pour travailler ». Pourquoi ce titre Eh bien à ma foi, parce que c'est le titre de l'ouvrage euh, qu'on a réalisé. C'est un, un ouvrage collectif, euh, sous la direction de Renaud Crespin, qui est, est euh, professeur en, en sciences politiques, euh, Dominique Lullier, donc moi-même, et Gladys Lutz, euh, qui est psychologue du travail, ergonome, et spécialisée sur la problématique addiction et travail. À l'origine de cette publication, euh, il y a une histoire qui est une histoire longue, mais, mais que je tiens à rappeler. Euh, à l'origine, il y a donc un, un contrat de recherche, une convention de recherche avec la l'Amique des cas, qui nous a permis donc d'essayer de nous dégager de l'approche par les cas. Vous voyez le, le, le cas, hein, celui... Euh, on, on a parlé des cas tout à l'heure dans la table ronde aussi. Celui qui, qui pose problème, quoi se dégager donc de cette approche qui est quand même l'approche dominante encore aujourd'hui dans le, dans le monde du travail, pour prendre un peu de champ et explorer la diversité des consommations de produits, dans la diversité des produits, euh, aujourd'hui dans le monde du travail, pour se demander une chose, si les gens consomment, à quoi ça, à quoi ça sert Pourquoi le font-ils oui. Est-ce que c'est juste parce qu'ils ont des problèmes de couple euh, ou, euh, ou que de père en fils euh, enfin, il y a une tradition de consommation d'alcool excessive dans la famille bref, est-ce que on peut intégrer aussi la sphère du travail dans l'investigation des processus qui peuvent conduire à des usages on va dire euh, réglés, contrôlés pour aller progressivement éventuellement vers euh, euh, une dépendance c'est-à-dire euh, une pathologie. Euh, cette recherche donc, euh, a été réalisée pendant deux ans et demi, à la suite de quoi on a voulu mettre en discussion euh, les résultats de cette recherche dans, une, dans, dans un cadre plus pluridisciplinaire. Et donc on a organisé un colloque euh, à, à Montrouge dans lequel ont participé à la fois des collègues d'autres disciplines que les nôtres, euh, mais aussi euh, beaucoup d'acteurs euh, euh, du, du, du champ, euh, euh, à la fois du management, de l'organisation du travail, euh, des services de santé au travail, etc. Et, et aussi des organisations syndicales, parce que je pense que c'est important qu'on intègre, euh, comme dans n'importe quelle problématique santé et travail, les organisations syndicales sur ces questions. Donc voilà l'ouvrage le, le, en question qui est un, un ouvrage collectif. Donc j'ai intitulé mon intervention se doper pour travailler et vous allez voir que cette intervention, pour une grande partie d'entre elles, elle, elle puise dans cette histoire, c'est-à-dire dans l'ensemble des, des travaux de, de recherche et des dialogues euh, développés. Euh, mais je, je, je vais euh, poursuivre, euh, parce que évidemment, on ne s'est pas arrêté là encore route. Euh, ce livre, il est paru, je ne sais pas. Euh, S'il si, est paru en 2017, mais donc, grosso modo, depuis 2017, on continue à travailler. Et, et donc, je vous ferai part de, de réflexions euh, plus, plus, plus actuelles. Alors, euh, en introduction, euh, et je pense qu'on l'a vu très bien ce matin, euh, y compris dans les, dans les discussions, euh, le produit euh, élu, si je puis dire, quand même beaucoup dans le monde du travail, c'est l'alcool. Euh, avec l'idée que euh, c'est pas seulement l'alcool, c'est aussi euh, le problème posé par les consommateurs excessifs d'alcool et avec cette idée récurrente que euh, cette consommation excessive d'alcool est au, à la source euh, de beaucoup d'accidents du travail, mais aussi euh, de l'absentéisme. Je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, mais évidemment que, euh, on trouve des traces hein, euh, pas simplement de la prévalence de ce produit dans les représentations sociales, mais aussi de la manière dont on aborde du coup la question de la consommation de l'alcool dans notre société euh, encore aujourd'hui. Euh, je, je vous ai proposé ici un bref extrait euh, du traité de Villermé, qui est quand même un personnage central dans la naissance, euh, euh, on va dire, de, de l'attention portée à la santé euh, au travail et de la médecine du travail. Euh, il écrit dans ce traité « l'ivrognerie s'oppose à l'épargne, à la bonne éducation des enfants, au bonheur de la famille. Elle ruine celle-ci, la plonge et la retient dans une profonde indigence. Elle rend l'ivrogne paresseux, joueur, querelleur, tueur, Elle le dégrade, l'abrutit, délapse sa santé, abrège souvent sa vie. » Bon, je vous fais grâce du reste, je vais juste terminer, c'est le plus grand fléau des classes laborieuses. Bon. Donc, euh, si vous voulez, dans, dans... on voit d'emblée, je pense que c'est très clair dans cette citation, et celle l'est, si on veut bien être attentif à la manière dont on pense la chose et dans la manière dont on se saisit des cas individuels, qu'on aborde cette question-là, pas simplement d'un point de vue euh, sanitaire, mais aussi d'un point de vue moral. moral. C'est-à-dire que la consommation excessive d'alcool euh, relève d'une conduite déviante qu'il conviendrait euh, de sanctionner. Puisque l'important, quand même, c'est le rappel à l'ordre. Donc il y, a, il y a un tricotage subtil entre, euh, je vais être provocante, euh, visée euh, sanitaire euh, et, et visée euh, disciplinaire, visée de, de maintien de l'ordre. Il y a aussi quelque chose qu'on retrouve ici, qu'on a aussi retrouvé à propos, par exemple, du cannabis, l'association étroite entre usage, usage nocif, dépendance et alcool. Vous voyez, au point que ça nous rend la tâche extrêmement difficile parce que du coup, quand on veut aborder ces questions-là dans l'entreprise, euh, chacun regarde le bout de sa chaussure. Vous voyez, puisque euh, chacun se dit bon, euh, je, je consomme évidemment euh, régulièrement ou de temps en temps un verre de vin, euh, mais bien sûr euh, il serait souhaitable d'éviter de s'étendre trop sur cette consommation parce que si c'est pour me voir taxé euh, d'addict au motif qu'un verre me conduirait à l'alcoolisme comme un joint me conduirait à la toxicomanie, euh, il, il est urgent d'éviter euh, de, de, de, de s'apesantir sur son propre rapport au produit. Donc peut-être que... Euh, si on veut avancer, et on a beaucoup avancé, hein, on a beaucoup avancé, je, les, les, les, les échanges ce matin, les interventions de ce matin le montrent de manière très évidente, on a beaucoup avancé puisque, et c'est au cœur de, de l'objet même de cette journée, euh, on est enfin passé, me semble-t-il, de l'évaluation des personnes à l'évaluation du travail. On a déplacé un curseur et ça c'est un pas en avant décisif qu'on n'a pas nécessairement passé euh, dans beaucoup de problématiques euh, qui relèvent de la question de la santé au travail. Hein. Je, je veux juste faire une petite parenthèse à propos des suicides euh, des suicides au travail. Est-ce qu'on a affaire à des vulnérabilités personnelles qui pourraient s'expliquer soit au regard de troubles psychopathologiques s'enracinant dans l'enfance, soit au regard euh, d'une situation conjugale, familiale euh, tendue euh, C'est une piste qui est toujours rappelé, et puis il y a une autre piste qui consiste à dire, euh, suicide au travail, peut-on explorer le travail, non pas nécessairement comme cause du suicide, mais comme en cause dans le suicide, d'accord on, on ne peut pas euh, considérer qu'on n'a pas à toucher à la sphère du travail, parce qu'elle serait souillée par la question du suicide, euh, ben, c'est un peu de la même manière pour ce qui concerne la consommation de produits et l'addiction. Je voudrais insister vraiment beaucoup, lourdement <rire> et de manière récurrente sur l'impératif de distinguer l'addiction et les usages. Non pas pour dire que du coup il faut s'affranchir d'une réflexion sur les processus qui peuvent conduire de l'un à l'autre, évidemment non, c'est fondamental. Mais de focaliser sur les cas, autrement dit, de focaliser sur l'addiction, nous empêche de travailler sur les usages. Et donc, nous empêche de travailler sur la prévention. C'est en travaillant sur les usages qu'on peut travailler la prévention. Les addictions, les addictions vous savez, il y a différents produits, il y a aussi ce qu'on appelle les addictions comportementales. Euh, à table, on discutait de la boulimie comme une forme d'addiction. Euh, euh, bon. Je ne vais pas revenir, mais disons qu'il y, y a des critères diagnostiques quand même pour l'addiction. Euh, et l'addiction, c'est une pathologie. Euh, c'est une maladie chronique. Le désir impératif, autrement dit la compulsion, euh, euh, le, le fait que quand on arrête ou quand on diminue, on, on éprouve tous les symptômes d'un état de sevrage, une perte progressive d'intérêt pour d'autres euh, activités, et le fait de ne pas pouvoir s'arrêter. On poursuit alors qu'on voit pertinemment qu'on va droit dans le mur. Mais on ne peut pas s'arrêter. D'accord Bon. Euh, je, je, je passe. je voudrais préserver du temps, si c'est possible, mais je ne suis pas sûre. Pour la discussion, il euh, y, y a toutes sortes de produits. Je, je vais surtout me focaliser ici sur la question des produits, toutes sortes de produits. Euh, je voudrais aussi faire un zoom. Euh, ça a été euh, ça a été rappelé ce matin, et je pense que c'est utile de rappeler, la question des médicaments. Euh, vous voyez, quand, quand on sort euh, des prêts à penser qu'on a construits depuis euh, euh, des siècles hein, euh, sur euh, l'alcool, et qu'on qu change de produit, et si possible, qu'on qu qu parte sur la, sur, sur la question de, de consommation de produits qui, qui ne sont pas des produits euh, interdits. Voilà Parce que sinon, là, on, on retrouve encore cette espèce de mélange entre préoccupation sanitaire et préoccupation... Euh, euh, relative à, à, à l'application de la loi, à la conformité à la loi. Les médicaments psychotropes, je trouve que c'est un, une porte d'entrée sur cette problématique qui est intéressante parce qu'on est obligé de penser cette question-là à nouveau frais. voyez Il n'y a pas un stock de représentation déjà construite sur la consommation de, de médicaments psychotropes. Je vous disais tout à l'heure... Notre objectif dans cette recherche initiale, euh, donc si le livre a été publié en 2017, ça veut dire que la recherche elle a dû être réalisée en 2014, euh, démarré en 2014, c'était bien de faire un zoom sur, euh, sur les usages, de, de, de repérer la diversité des usages, de repérer euh, les transformations des usages, ça a été euh, souligné euh, de manière très intéressante et très, et très juste euh, ce matin et d'analyser donc les fonctions. Euh, pour arriver peut-être à l'idée que, contrairement aux représentations dominantes, parce que le poids des stéréotypes est majeur hein, sur cette problématique, contrairement aux représentations dominantes, euh, la consommation de produits euh, comporte, on va dire, peut-être vue, bien sûr, comme nocive, euh, mais aussi comme ressource. Alors ça peut paraître provocateur que de le dire, et pourtant quand on regarde les fonctions, euh, ça se discute, vous voyez, ça se discute. Quand euh, les, les, les, les fondateurs de la psychopathologie du travail, euh, qui étaient donc des psychiatres, ont travaillé sur euh, la consommation d'alcool au travail, ils se sont dit, tiens, il y a des secteurs professionnels où on trouve plus de consommation collective d'alcool que d'autres secteurs professionnels. Le BTP, euh, la pêche. Euh, euh, comment l'expliquer ben, En fait, c'était des secteurs, c'était, c'était, parce que je parle des travaux qu'ils ont rédigés à ce moment-là, mais c'est aussi des, des, des, des milieux de travail, des situations de travail qui sont caractérisées pour ce qui concerne la consommation collective d'alcool. Euh, le fait que ce sont d'abord des, des milieux plutôt masculins, ça ne veut pas dire que les femmes ne boivent pas. Hein. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles boivent plus qu'avant, mais moins dans l'espace public que les hommes. Donc c'est plus souvent une consommation solitaire qu'une consommation collective. Ce qui n'est pas sans poser de problème, parce que du coup, il n'y a pas la régulation du cadre social. Euh, ces consommations ne sont pas régulées par le cadre social. Euh, mais Deuxième caractéristique, ce sont euh, des milieux professionnels dits à risque. Or, l'alcool, euh, c'est un anxiolytique. Et comme en plus les consommations sont collectives, ça soude le collectif. Et quand on est confronté à des risques au travail, pouvoir compter les uns sur les autres, avoir le sentiment qu'on appartient à un collectif de travail, c'est très important. Donc, on voit ici, dès les années 50, les premiers travaux émergés sur... Euh, les fonctions de ces consommations, ici, d'alcool, euh, dans le monde du travail. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Manière de, de vivre, manière de boire », c'est peut-être dans l'autre sens, euh, de Castellin, c'est un, un très beau livre sur la consommation collective d'alcool dans le milieu des dockers. Wow. Le tableau des fonctions professionnelles des usages de substances psychoactives, on l'a construit à partir de ce qui se dégageait euh, des entretiens qui ont été réalisés euh, dans différents milieux professionnels, euh, dans différents métiers. Euh, donc on, on a vu au fur et à mesure de, de, de l'analyse des données recueillies se dégager quatre grandes fonctions qui ont déjà été euh, présentées ce matin, euh, qui avaient été publiées dans un premier, premier article qui concernerait plus spécifiquement la consommation d'alcool, mais qu'on a repris ensuite dans le livre parce que finalement euh, les différents produits peuvent servir à ces différentes fonctions. Vous pouvez remplacer alcool par euh, cannabis ou par médicaments psychotropes. Et d'ailleurs, bien souvent, on s'est rendu compte que les consommations euh, n'étaient pas nécessairement euh, focalisées sur un produit, mais plusieurs produits. Vous pouvez très bien, euh, en rentrant du travail euh, stressé, tendu, euh, vouloir décrocher, vous détendre euh, et commencer par prendre euh, une bière éventuellement avec les collègues à la sortie du travail ou en arrivant à la maison euh, et puis euh, si euh, le stress vous empêche de trouver le sommeil vous pouvez euh, faire un usage régulier de somnifère euh, donc on, de même si vous avez des troubles musculosquelettiques euh, et que vous voulez euh, malgré tout revenir au travail demain euh, pas nécessairement parce que vous êtes dopé au sens où on l'entend habituellement euh, quand on pense au dopage sportif mais ceci dit les sportifs de la même manière s'ils veulent poursuivre les défis euh, et il n'y a pas que les défis du Tour de France hein, euh, dans, le, dans le sport professionnel il, il va falloir euh, anesthésier la douleur euh, et donc euh, euh, ben on prend euh, des analgésiques Quelqu'un qui a des TMS et qui ne veut pas perdre son emploi prend des analgésiques. Donc je ne reviens pas sur ces fonctions. Euh, on m'a envoyé un petit message. Alors, euh, la transformation des consommations, on en a parlé ce matin, je voulais juste indiquer qu'il y a un lien étroit entre transformation du travail et transformation des consommations. Euh, ce n'est pas un hasard si les les, les, les consommations aujourd'hui sont beaucoup plus individuelles que collectives. Euh, C'est aussi parce qu'on observe un mouvement plus général qui est celui de l'individualisation du travail. D'accord. Ça conjugué au fait qu'on euh, a dit zéro alcool, par exemple, euh, du coup, euh, les consommations se cachent. Elles se font euh, avant le travail, après le travail. Euh, donc, finalement, on sait moins sans doute qu'avant, ce qu'il en est des consommations. Et quand on vise euh, la prévention au milieu de travail, plus on, on, on donne euh, de poids à l'orientation répressive, moins on se donne les moyens d'avoir accès aux informations qui permettront de saisir où il faut agir en matière de prévention. Parce que du coup, évidemment, c'est euh, une chape de plomb, ça devient un sujet tabou... Euh, on se cache, on n'en parle pas, etc. etc. Euh, J'ai déjà parlé de, de la consommation des, des médicaments. Je vais juste reprendre une anecdote, ce euh, qui n'est pas une anecdote pour moi, hein, qui est enfin, une observation fondamentale de, du travail de, de Michel Hautefeuille, qui est, qui est euh, euh, psychiatre, qui travaille au centre Marmottan, qui est donc un centre bien connu pour le... Pour spécialisé dans, dans le traitement des, des, des addictions. Et donc, euh, euh, Michel Otefoy raconte qu'il bah, est bien habitué, effectivement, à recevoir euh, dans ses consultations euh, des toxicomanes. Et puis, il voit arriver un jour un, un monsieur euh, qui n'avait pas le look, on va dire, habituel du toxicomane c'est-à-dire euh, qui, avait, qui avait plutôt le look habituel du jeune cadre dynamique euh, des, des entreprises... Euh, pas très loin de Marmottan, puisqu'il s'agit de, de la Défense, du Parvis de la Défense. Et donc, euh, elle lui dit, ben, « Monsieur, je, je vous écoute. Euh, »« Eh bien, voilà, docteur, je viens vous voir parce que euh, je vais vous expliquer. Je suis jeune cadre dans une entreprise. Euh, je, je suis en période d'essai. J'ai des défis à relever. Euh, J'ai une quantité de travail énorme. Euh, je... je, je j'ai atteint un niveau de stress qui euh, m'a empêché de dormir. Euh, et ce, d'autant plus que je vois bien que mon collègue, euh, qui est finalement, euh, lui aussi, un jeune cadre, euh, je l'observe, puisqu'on est dans le même bureau, il est hyper performant, Enfin, je, je suis euh, abattue. Donc j'ai été voir euh, mon, mon médecin, et je lui ai dit, docteur, aidez-moi, il faut que je puisse trouver le sommeil, je, je, je n'arrive plus. Je dois soutenir les défis de ma vie professionnelle c'est essentiel pour moi donc le médecin m'a prescrit des somnifères mais évidemment euh, le lendemain matin j'étais euh, dans le potage donc je suis retournée voir mon médecin en lui demandant s'il si, euh, pouvait me donner un petit stimulant pour le matin parce que je ne pouvais pas évidemment passer la matinée à digérer les somnifères incurgités euh, et puis progressivement euh, je me suis emballée dans cette consommation parce que j'ai bien sûr dû augmenter les doses euh, je suis retournée voir mon médecin euh, qui m'a signalé quand même qu'il ne fallait pas abuser de ces choses-là j'ai changé de médecin j'ai trouvé d'autres moyens de me procurer euh, les médicaments en question bref, je suis aujourd'hui emballée dans un cocktail j'ai perdu la main sur ma consommation je n'arrive plus à m'arrêter si j'arrête c'est une catastrophe mais je, je, je me rends compte que je ne peux pas continuer comme ça, aidez-moi donc Michel Autfeuille lui dit mais, bien sûr euh, euh, addiction euh, on, on connaît. Euh... Bon, euh... quelques semaines après, euh, Michel Le poursuit en disant et donc en consultation, je vois arriver un autre jeune cadre dynamique euh, me racontant la même histoire. Et commence à se dire, euh, il n'y a pas que, il euh, n'y a pas que lors du Tour de France qu'il euh, y a du dopage. Euh, mais et ce que je trouve phénoménal, c'est que Michel Hautefeuille poursuit en disant « Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que ce jeune cadre que j'avais en face de moi était le collègue de l'autre. » D'accord Donc, ça vous dit quelque chose du côté de la consommation clandestine, solitaire, de produits, ici les médicaments, euh, et, et du coup aussi de, de vraies difficultés en matière de prévention. Si on ne touche pas à la question du travail... On ne touche pas à la prévention, c'est impossible. Ce n'est pas juste une histoire de rappel que ce n'est pas bon pour la santé. Vous voyez Parce qu'en général, les gens, malgré tout, le savent. On est arrivé euh, à cette hypothèse que je vous soumets, euh, mais qui est peut-être un peu plus forte qu'une hypothèse, mais bon, je, je vous la soumets. Euh, on, on est aujourd'hui dans un monde du travail où on a paradoxalement deux discours un discours qui consisterait à dire que euh, la santé, c'est très important, euh, et que d'ailleurs, euh, euh, comme chacun le sait, il est plutôt souhaitable de manger cinq fruits et légumes par jour, euh, de boire 3 litres d'eau, de préférer euh, l'escalier le, à l'ascenseur, etc. Bref, on a, on a des recommandations pour que nous soyons vigilants à notre propre santé, que chacun entretienne sa santé. Euh, et puis, parallèlement à ça, on a aussi euh, l'idée que... Euh, dans la vie il euh, ne ben, faut pas nécessairement trop s'écouter enfin en tout cas on est attendu manifestement du côté de la performance voire dans certains milieux professionnels de l'excellence et que donc notamment la question de la vulnérabilité, la question de la fluctuation des capacités productives est une question taboue euh, ou qui est réglée d'une manière fort discutable par le recours l'idée de vulnérabilité différentielle. C'est-à-dire dans le monde du travail, il y a des personnes qui sont vulnérables. Et puis les autres, alors si on suit un tout petit peu le raisonnement, on s'aperçoit tout de suite de, de la limite de ce raisonnement, parce que si on dit que dans le monde du travail il y a des personnes vulnérables, ça voudrait dire que dans le monde du travail, il y a aussi des personnes invulnérables. Bon, Sauf à, à décider de se reconvertir euh, euh, pour faire du Walt Disney. Il n'y a évidemment pas de personnes invulnérables. Dans une histoire de vie, dans une trajectoire, on peut connaître des moments de vulnérabilité pour des causes qui peuvent être très différentes, qui font qu'il y a de la fluctuation des capacités productives. Donc, en tout cas, le modèle, le modèle de, de, du travailleur, euh, du salarié aujourd'hui, c'est plutôt le modèle euh, du, du salarié disponible, performant, efficace, réactif, créatif, engagé, etc. Sauf que pour pouvoir euh, être euh, en conformité avec ce modèle, il faut pouvoir rencontrer des ressources. C'est-à-dire, il faut pouvoir euh, rencontrer, dans la situation de travail, euh, des moyens euh, qui vont permettre de répondre aux exigences. Or, et je ne vais pas vous faire maintenant un diagnostic des transformations, des grandes transformations du monde du travail. Mais disons grosso modo, on a un accroissement des exigences et une réduction des moyens pour être au niveau de ces exigences. Euh, je prendrai qu'un exemple, on a besoin euh, de, de, du travail collectif et des collectifs de travail pour répondre aux exigences. Or, l'intensification du travail et l'individualisation des situations de travail fait qu'aujourd'hui, on a moins ces ressources collectives qu'avant. Chacun doit compter sur ses ressources propres, d'accord Et euh, quand on a le sentiment qu'on a épuisé ses ressources propres ou que ses ressources propres ne, ne suffisent pas et qu'on n'arrive pas à transformer la situation de travail de telle manière qu'on puisse trouver, créer dans cette situation de travail les ressources dont on a besoin, alors quand on ne peut plus transformer le travail, on va chercher à se transformer pour pouvoir faire face autant que faire se peut. Et c'est dans ce type de situation, alors c'est n'est pas la seule dynamique, il hein, n'y a pas de modèle univoque, mais on retrouve ça quand même très très souvent, c'est la transformation de soi qui apparaît comme le recours alternatif. Il faut renforcer le soi ou anesthésier le soi, par exemple anesthésier la douleur, euh, anesthésier la souffrance, pour prendre sur soi et pouvoir compter sur ses ressources propres. Juste quelques compléments. Euh, on a souvent mis en perspective consommation de produits et absentéisme. Euh, franchement, ça se discute. Hein. Franchement, ça se discute parce que... Et je vous renvoie à des travaux qui sont des travaux très intéressants sur euh, le présentéisme, euh, voire même ce que certains appellent le surprésentéisme, c'est-à-dire le fait de continuer à venir travailler alors qu'on est malade, alors qu'on a des problèmes de santé. Et... Dans ces moments-là, euh, la consommation de médicaments est souvent au rendez-vous. Autrement dit, on pourrait arriver à dire que les usages de substances psychoactives ne sont pas nécessairement et systématiquement cause d'absentéisme, puisque dans nombre de situations, on voit que justement ces usages permettent de mieux endurer la pénibilité du travail. Si on veut essayer d'avancer de, de, dans, dans, dans cette affaire, hein, parce que je disais on ne fera pas de prévention, euh, euh, ou alors on fera du toilettage, quoi, mais on ne fera pas de, de, de prévention euh, primaire si on ne s'attaque pas à la transformation du travail, moi je retiendrai euh, la notion de travail soutenable, euh, parce qu'il me, il me semble que c'est une perspective extrêmement intéressante pour penser toute la problématique santé et travail. Toute la problématique santé et travail. Parce qu'il me semble qu'on perd en efficacité, en, en sectionnant euh, la problématique santé et travail, vous avez le dossier TMS, vous avez le dossier addiction, vous avez le dossier euh, maladie chronique et travail, vous avez le dossier etc., etc. Dans le fond, si vous voulez faire par exemple du maintien en emploi, et je dirais mieux du maintien en activité, Hein, parce qu'on peut maintenir en emploi des gens qu'on va placardiser il y, a du, il y a du maintien en emploi mais il n'y a pas du maintien en activité c'est en général d'ailleurs ce qu'on fait quand on a euh, affaire à, au cas euh, de, de l'alcoolique chronique euh, on en a rencontré dans, dans la recherche euh, avec, euh, avec mes collègues des placardisés euh, maintenus en emploi mais, mais euh, oubliés euh, au fond de, du troisième sous-sol euh, et, et là, la, le, le rapport à la consommation de produits, je vous dis qu'il est, est tout sauf prévenu. Quoi. Euh, la notion de travail soutenable, en, en termes de biocompatible, c'est-à-dire adapté aux propriétés fonctionnelles de l'organisme humain et leur évolution au fil de l'existence, c'est compliqué, par exemple, dans, à l'hôpital, de demander à des internes d'assurer 72 heures de garde d'affilée, sans penser qu'ils ne vont pas avoir recours à des produits pour pouvoir le faire. Vous voyez de la même manière, c'est compliqué de penser que le parcours du Tour de France, tant qu'il sera ce qu'il est, il n'y aura pas de consommation de produits pour pouvoir aller jusqu'au bout. Euh, donc on, on a quand même des, des, des types de contraintes euh, ou d'objectifs de, de, en milieu de travail qui sollicitent la consommation de produits, qui sollicitent la consommation de produits. biocompatible, ergo-compatible, euh, donc euh, propice à, à l'élaboration de stratégies de travail efficientes. Euh, ergo-compatible, ça veut dire qu'avec les évolutions euh, du travail, notamment l'intensification, on voit progressivement les marges de manœuvre se réduire. Or, les, ce qu'on appelle en ergonomie, euh, et globalement dans, dans les sciences du travail, psycho du travail, socio du travail, les marges de manœuvre. C'est dans les marges de manœuvre que chacun va pouvoir créer, trouver, une manière de faire qui soit compatible euh, avec euh, ses caractéristiques, son, son, par exemple son âge, le fait qu'on soit droitier ou gaucher, le souhait qu'on le fait qu'on soit débutant ou, ou, ou, ou très expert euh, du métier en question, etc., etc. ou le fait qu'on ait bien dormi, ou qu'on revienne d'un congé maternité et que les nuits sont compliquées, ou le fait que euh, on revienne d'un cancer, ou le fait que euh, on est inscrit en plaque et ou que euh, on, on a une consommation soutenue euh, d'alcool par exemple bon euh, moins on a la possibilité euh, d'ajuster euh, la manière de faire à des caractéristiques personnelles plus euh, les risques pour la santé augmentent on le voit bien dans tout ce qui est du domaine des gestes répétitifs sous contrainte de temps on voit bien les dégâts que ça, ça produit. Euh, C'est toute la problématique, en fait, de, de, de la diversité qu'il y a derrière ces, ces critères. Hein. Et enfin, dernier critère, socio-compatible, c'est-à-dire favorable à l'épanouissement dans les sphères familiales, sociales, à la maîtrise d'un projet de vie. La reconnaissance de la singularité euh, des ressources humaines est et au fondement euh, de... Et ça, ça a des incidences fortes euh, en matière de conception et d'organisation du travail. Plus vous pensez standardiser euh, les, les, les situations de travail, plus vous attaquez euh, la santé. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on fait une distinction entre usage et addiction qu'on doit évidemment s'empêcher de penser euh, les liens. Euh, pour, pour notre part, au vu... Euh, alors. Le, il y a deux grands critères. Deux grands critères euh, qui correspondent à des, à des, en même temps à des processus qui font que euh, on va passer du statut d'usager au statut euh, d'addict, de, de, de dépendant. La première, première transformation, c'est la transformation des fonctions de l'usage. Parce que ce que je vous ai évoqué tout à l'heure dans la grille, sur les quatre grandes fonctions, c'est des fonctions professionnelles c'est des fonctions en situation de travail celui qui est dépendant de son produit ne consomme plus pour récupérer pour anesthésier la douleur pour etc. il consomme parce qu'il ne peut pas s'empêcher de consommer il consomme parce que le produit lui est devenu indispensable il consomme pour calmer euh, le malaise et, la, et les douleurs associées à l'arrêt de la consommation donc on, on voit que si vous voulez, il consomme pour lui-même et non plus pour le travail ce qui explique d'ailleurs pourquoi à ce moment là euh, en général cette personne est signalée et c'est dans ce moment là que les collègues commencent à dire ah mais lui il ne boit plus comme nous lui il commence à nous poser des problèmes lui il commence à se désolidariser d'un usage plus ou moins régulé mais en général quand même plutôt régulé euh, qui est un usage collectif. Alors, on peut dire qu'il y a des usages collectifs un peu intensifs, je veux bien le reconnaître, mais il n'empêche que le fait de, de consommer sous le regard des autres euh, permet, euh, malgré tout, d'éviter la bascule vers la, la dérégulation et donc la perte de, de maîtrise de la consommation. En fait, euh, les collègues, on le sait, peuvent longtemps tolérer... Et ils le peuvent sans doute d'autant plus qu'eux-mêmes savent bien qu'ils consomment aussi. Par contre, ils finissent par ne plus pouvoir et ne plus vouloir masquer des usages qui sont abusifs parce qu'ils dérogent aux normes de consommation du milieu. Aujourd'hui, les, les campagnes de prévention de la consommation d'alcool, on les connaît tous. Hein euh, enfin, on les connaît tous ou il est, ou il est heureux de les rappeler en même temps je voudrais vous, vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai vu il n'y a pas si longtemps un, un, un documentaire c'est la, la, la reconstruction euh, de la production euh, hydraulique la production électrique, hydraulique dans l'après-guerre et les grands chantiers qui ont été ouverts euh, ce documentaire est passionnant il montre euh, comment est-ce que les familles étaient restées dans, la, dans les vallées, les hommes étaient en général donc plutôt dans ce que on appellerait aujourd'hui avec nos yeux contemporains des camps de travail, mais à l'époque on ne parlait évidemment pas de camps de travail, mais voilà des, des bâtiments euh, euh, dortoirs, des cantines, et euh, le chantier de reconstruction ou de construction des, des barrages. Et ce qui m'a frappé notamment, c'est aussi, bon c'est d'une part la cantine, donc des grandes tables avec des bouteilles de vin tout au long de la grande table, et puis sur la porte de l'infirmerie, parce qu'il y avait donc une infirmerie, il y a une affiche, il faut y a marqué, pas plus d'un litre de vin par jour. Donc, on voit que les, les, les normes, si vous voulez, qui sont censées euh, encadrer euh, les consommations, évoluent aussi, euh, évoluent bien sûr dans le temps. Il y a d'y suis... Non, non, mais euh, je suis contente parce que je vais y arriver. <rire> Et c'était pas gagné. Parce que, parce que, parce que je, je vais aller vite. Je, vous avez bien compris que la piste qui consisterait à repérer les vulnérabilités personnelles pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'occuper dans l'entreprise des cas qui ont été identifiés euh, va vite trouver ses limites. Euh, de toute façon, d'une manière générale, en matière de santé et travail, si on reste sur une ab un abord strictement individuel du problème, on va vite être confronté à des limites. Et on le voit bien dans le champ de la, de, du maintien en, en emploi. Si, si vous vous contentez euh, d'adapter le poste de travail ou les horaires de travail pour une personne qui a des problèmes de santé, quels que soient les problèmes de santé, encore une fois, ça peut être des problématiques d'addiction, mais ça peut être d'autres types de maladies chroniques comme par exemple les troubles musculo-squelettiques, les cancers, etc., etc. Si vous ne faites que ça, vous mettez la personne dans une situation extrêmement difficile puisque vous ne touchez pas à l'organisation du travail, vous ne touchez pas à la division du travail. Vous exposez la personne à entrer dans des rapports extrêmement difficiles avec ses collègues parce que le travail qu'elle ne fera pas ou qu'elle fera autrement, c'est les collègues qui vont devoir l'assurer. Et les collègues vont accepter de faire ça un temps, mais pas indéfiniment. Et ils acceptent aujourd'hui d'autant moins qu'ils se sentent eux-mêmes pressurisés par la charge de travail. Donc vous créez les conditions, deux types de stratégies vont se développer. Soit la personne pour laquelle on a aménagé temps et poste de travail va faire euh, comme avant pour éviter les problèmes, pour prévenir les tensions avec les collègues. Euh, soit c'est les conflits, les conflits et les processus d'éviction, de, de, euh, d'exclusion qui vont se mettre en marche. Et on va venir signaler euh, à la DRH qu'on euh, ben ne peut pas travailler avec Madame Truc ou Monsieur, c'est plus possible. Donc là, la... ça ne veut bien évidemment pas dire qu'il ne faut pas accompagner les personnes individuellement, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais si en même temps... Euh, on n'intervient pas dans le milieu de travail et l'organisation du travail, euh, on se masque les problèmes euh, et, et on se dédouane en se disant « on a fait ce qu'on avait à faire pour améliorer la situation de Monsieur Y. » Mais sauf qu'un milieu de travail, ce n'est pas une addition de situation individuelle, parce que le est ensemble, mais dans des rapports d'interdépendance. Donc si vous n'intervenez pas dans, dans une démarche qui prend en compte les interdépendances, euh, les, les problèmes seront différents. Oui, je pensais en fini, mais bon, non. Alors, euh, j'avais oublié celle-là. Pourquoi, pourquoi celle-là celle euh, Parce que je, je voudrais euh, souligner une autre anecdote, mais qui me semble aussi très, très intéressante, parce que je pense qu'elle nous concerne tous. Euh, on, on était donc avec, euh, avec l'ADIS dans, dans, un, dans une entreprise et euh, on, veut, on sortait d'une réunion euh, qui était la, une réunion de la cellule de prévention alcool animée par l'ergonome de l'entreprise etc et donc euh, l'ergonome nous, nous fait visiter un petit peu la maison et, et, et elle nous montre la, la, la terrasse de laquelle on a effectivement une vue magnifique, donc on était sur cette terrasse quand on voit arriver euh, de manière très manifestement assez, assez tendue et stressée une, une dame euh, qui allume une cigarette, euh, puis suivie d'un autre qui, qui la poursuit en disant « mais on n'a pas une réunion là ?» et elle l'envoie un peu promener en disant « oui, oui, on a une réunion, vas-y, vas-y, j'arrive, je te rejoins. » Puis elle se tourne vers nous et dit « j'en peux plus, j'en peux plus. » Je, je, je suis épuisée, j'ai passé un minute à moi. Euh, finalement, il n'y a, a, a que pendant les pauses cigarettes que, que je trouve le temps de souffler un peu. Mais déjà, c'est intéressant, les pauses cigarettes, ça permet de souffler au travail. Euh, et puis, euh, elle dit, bon, c'est vrai aussi que ces pauses cigarettes, elles ont aussi un autre avantage pour moi, vous voyez, parce que je suis la DRH de l'entreprise. C'est vrai que ça me permet de rencontrer les, les salariés euh, dans une toute autre relation que dans mon bureau de DRH. Et finalement, euh, c'est aussi là que je construis beaucoup de proximité, enfin que je recueille plein d'informations. C'est un instrument important pour moi, c'est pas aussi euh, partagé. Et puis, euh, la l'agronome lui dit, ah ben justement, euh, voilà, euh, là on a deux, deux chercheurs, on conduit une recherche-action dans l'entreprise sur... Euh, la question addiction et travail, consommation de produits et de travail, je dis, ah, mais c'est très intéressant. Ah, bah écoutez, je suis vraiment ravie que vous soyez là. Parce qu'on a effectivement chez nous de gros problèmes. On a de gros problèmes. C'est les jeunes, hein, surtout. Les, les jeunes de l'entreprise. Euh, enfin, vous savez ça pour moi, mais il y a un rapport à, à la consommation d'alcool qui a changé. Euh, c'est des ivresses euh, qui, qui peuvent être mortelles. Enfin, non, il y a, y a une, vraiment une consommation excessive d'alcool Bon, on a aussi, évidemment, euh, du cannabis. Hein. Mais enfin, ça, c'est pas chez nous. Ça, c'est plutôt du côté des entreprises sous-traitantes. Parce que, bon, les entreprises sous-traitantes recrutent plutôt, vous euh, voyez, dans le 9-3, euh, bon, il y a des cités, euh, dans les cités, euh, c'est facile de trouver du cannabis. Euh, donc, c'est vrai que parfois, nous, on trouve des joints écrasés euh, dans les ateliers. Bon, alors, je ferme la parenthèse. Et juste pour dire quoi Juste pour dire que cette femme je pense comme nous tous, hein. elle est en capacité, tout à fait en capacité, euh, de faire une analyse de, son propre, de sa propre consommation et, de, et des fonctions de, de ses propres consommations. Elle, et elle, elle met ça en lien tout, tout de suite avec la question du travail. Et après, quand on lui dit « on travaille sur la problématique addiction et travail », c'est wow, « waouh !» Les autres, les jeunes, et je trouve que ce mouvement-là, euh, il, il, il est extrêmement fréquent. Il est extrêmement fréquent et tant qu'on ne sera pas en capacité de pouvoir... Euh, alors, non pas banaliser, parce que je pense que l'objectif n'est pas de banaliser, mais l'objectif est de lever le silence sur ces questions-là. Si chacun peut dire ce qu'il en est de sa propre consommation... Euh, on peut faire l'hypothèse euh, que le sujet sera un petit peu moins euh, tabou pour terminer pour de vrai cette fois euh, pour terminer je voudrais juste rappeler quelques, des idées qui me sont venues en lien avec, euh, avec euh, les échanges de ce matin j'ai trouvé vraiment intéressant les présentations et les échanges l'idée que euh, dans le champ de la santé au travail on travaille beaucoup avec la distinction prévention primaire, secondaire et tertiaire D'accord. Euh, à l'évidence que le, la problématique addiction et travail est enfermée dans la prévention tertiaire il est temps de la libérer euh, c'est aussi parce qu'on quittera euh, l'arrimage à la prévention tertiaire euh, qu'on pourra sortir de l'idée que euh, c'est des choses qu'on ne voit pas. Voyez. La, la, faire de la prévention n'implique ne, ne, pas nécessairement de voir, parce que voir, ça supposerait d'identifier des personnes. Or, il s'agit plutôt de prendre en compte les contraintes des situations de travail qui peuvent euh, solliciter, agir euh, sur les consommations de produits, quels que soient les produits. Donc il s'agit plutôt de transformer le travail pour réduire ces sollicitations d'usage. Par exemple, si on, si on, on, on peut évidemment faire l'hypothèse qu'il y a un lien entre usage de substance et individualisation, eh bien, essayons de voir comment est-ce qu'on peut restaurer les collectifs de travail. Ça c'est une piste pour la prévention. C'est vraiment une piste essentielle pour la prévention. Deuxième grande idée, euh, l'emploi est un facteur de protection. Oui pas simplement par rapport d'ailleurs à la consommation de produits, mais aussi par rapport au suicide, euh, par rapport à beaucoup de choses en fait. Euh, le problème c'est que euh, finalement on s'intéresse assez peu à la santé des chômeurs, euh, comme si c'était une autre espèce, voyez-vous, sauf que c'est pas une autre espèce. Il euh, y a de plus en plus d'expériences de, de chômage dans des trajectoires professionnelles qui ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant. Euh, on, on ne on en a fini quand même un peu avec l'idée qu'on va prendre un poste de travail et puis on va y rester toute sa vie durant euh, si euh, on considère que l'emploi est un facteur de protection euh, ça veut dire qu'il faut dans toute la mesure du possible éviter d'exclure euh, puisque il n'y a rien de pire euh, que de se trouver euh, euh, sans perte de contenance et de régulation euh, des consommations. Euh, et puis, pensez aussi qu'il euh, faut pouvoir rompre avec un principe qui est encore sacrément ancré, on l'a vu d'ailleurs encore un peu ce matin, euh, le, le principe d'abstinence pour accéder à l'emploi. Je ne vous accompagnerai dans le retour à l'emploi que si vous arrêtiez. Euh, et ça, c'est quelque chose que, qui est omniprésent, euh, chez les conseillers de Pôle emploi, euh, chez les conseillers euh, euh, dans les missions locales, donc auprès des jeunes, et on a parlé de, de, de ces jeunes en, en rupture euh, à la fois du, du scolaire et pas encore intégrés dans le marché du travail. Euh, et et c'est vrai aussi, euh, notamment pour euh, les, les conseillers qui accompagnent les, les personnes qui sont au RSA. Donc on a l'idée que toute la, enfin, tout le champ de l'insertion et tous les professionnels de l'insertion restent encore arrimés à l'idée que pour pouvoir accéder à l'emploi, il faut rompre avec la consommation de, de produits. Euh, ça, c'est quand même un, un, un vrai problème. Euh, le plan santé et travail, si on tricote le plan national de mobilisation contre les addictions et le plan santé et travail, euh, on retrouve euh, cette question de la prévention euh, aux différents temps des trajectoires de, de vie fondamentale, et dans le plan santé et travail on retrouve cette question de la prévention de la désinsertion professionnelle qui est aussi une préoccupation euh, de, de, dans le champ des addictions la prévention de la désinsertion professionnelle euh, à mon avis suppose quelques quelques deux, deux révolutions euh, comme je, deux grandes révolutions euh, le renouvellement des modalités d'accompagnement qui sont comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui le plus souvent des accompagnements individuels euh, les limites du traitement individualisé sont manifestes deuxième grande évolution on ne pourra pas euh, faire une prévention tertiaire de qualité si dans le même temps on ne fait pas de la prévention primaire si vous, si vous euh, faites revenir au travail quelqu'un avec euh, un dispositif d'accompagnement ad hoc dans un milieu professionnel dans une organisation du travail qui est tout sauf celle qui a la, les caractéristiques du travail soutenable que j'évoquais tout à l'heure la personne ne va pas rester longtemps J'en veux pour preuve, par exemple, les statistiques relatives au retour en emploi après un cancer. On a fait énormément de progrès. Donc on voit beaucoup de retours au travail après un cancer, notamment les cancers de sein, mais la courbe s'effondre après cinq ans. Ça veut dire qu'on accompagne, mais l'organisation du travail. Euh, les objectifs, de, les, les contraintes, etc., etc., font que c'est devenu insoutenable. Et euh, en général, aujourd'hui, quand on a des problèmes de santé, euh, on a plutôt tendance à les cacher. Donc les ressources collectives pour réaliser un travail de santé euh, ben, deviennent des ressources singulières. Voilà. Je, je pense que je vais arrêter là parce que j'ai déjà sans doute euh, explosé mon temps. Merci beaucoup. de votre euh, vue et de votre euh, perception euh, par rapport à la question des usages et de faire le lien véritable avec le travail où effectivement euh, je pense à, à Sophie qui il y a quelque temps a animé un groupe de travail avec des dirigeants où elle a parlé des conduites addictives au travail. Et la première réaction des dirigeants c'est de dire ben, nous, en fait on est euh, aussi euh, sur ces questions-là, en tant que dirigeant aussi, on, on va euh, chercher ces substances, et on ne se rend pas forcément compte. Et la deuxième chose, c'est en disant oh, « J'ai même pas pensé si mon organisation du travail, la charge de travail, s'il y avait un impact sur mes collaborateurs. » Ça veut dire que c'est même pas pensé, du coup, euh, quand on parle aux dirigeants, c'est pas une question de déni ou de tabou, c'est qu'ils n'y ont même pas pensé. Donc je pense que par rapport à ce que vous dites, et ce qu'on a dit ce matin, on a quand même tout un travail de sensibilisation, de euh, rendre visible euh, de ce que l'on met derrière les conduites addictives au travail. Est-ce qu'il y a quelques des questions de la salle Non Merci beaucoup. Madame Lelier